Au député de paris saint muskoka Le déclaration de député et député de Norfolk. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la collectivité orthodoxe. Le 30 est la fête de, de Saint-André, qui est le, patro, le saint patron de Constantinople. Il était un résultat de la vision extraordinaire de ce saint et la foi d'un homme. On a créé Constantinople. Le chef apostolique, c'était sa sagesse, le patriarche Bartholomé, qui a mené une transformation incroyable et David Rose, le rabbin Rose dit que c'est non seulement un exemple pour toute sa religion et toute la société et d'autres religions. Le Patriarche économique a travaillé avec Boutin Charlemagne pour avoir une meilleure compréhension entre le judaïsme, la chrétienté et aussi le la foi musulmane, les musulmans, son message de tolérance dans la Terre Sainte aussi bien qu'au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de gens qui sont des orthodoxes ici. Souvenons-nous et travaillons pour améliorer la liberté religieuse et de protéger les minorités religieuses à travers le monde. Merci. La députée de Windsor-West. Merci. Je suis très contente de rendre hommage à deux gens incroyables de Windsor. La Dr. Mark Wu et Dr. Mark Kergu ont reçu des prix pour leur travail. Do le docteur Mark a, a été nommé le pédiatre de l'année par l'Alliance des pédiatres de l'Ontario. Et Dr. Wu est un, un pédiatre communautaire. Il a été aussi président de pédiatrie à l'hôtel Dieu Grace de Windsor pendant six ans. Le Dr. Hook est un chef de file qui traite ses patients de bonne façon et il représente bien les 1400 pédiatres en Ontario. Il a reçu de reconnaissance sur mon travail, a reçu le prix d'excellence de l'Ordre des Omnipraticiens. Le Dr. Cargill est un chef de file dans les soins palliatifs et de fin de vie et a défendu euh, le, le centre de soins palliatifs à Windsor. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'ai déposé de mon projet de loi de député la loi de Dunn. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de travailler avec lui de le connaître. Félicitations à ces deux médecins incroyables de Windsor. La plupart des, des enfants aiment les médecins drôles. Merci, déclaration députée, députée de député député de Doug lawrence C'est par coïncidence, je vais faire une annonce sur l'ouverture de la ligne du Young University à la région du York. Et une des personnes qui est responsable de l'établir est ici par accident. C'est Karen Stins, l'ancienne présidente de la Commission des transports de Toronto. Madame Karen Stins, c'est bien, c'est vraiment toute une coïncidence. Cette ligne qui va ouvrir, le 17 décembre, il y aura une journée portes ouvertes et tout le monde est accueilli et ce qui est incroyable quant à cette ligne, les conservateurs ont rempli des trous, mais les libéraux construisent des lignes de métro, il y aura Downsville Park pour servir les citoyens, Finch West et... Aussi à l'université York, euh, les étudiants pourront prendre le métro pour aller à l'université. Ça serait incroyable. Ça sera incroyable pour l'université York. Et une autre station incroyable, ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux. Et il y a aussi euh, la Pioneer Village, le village des pionniers, qui aura une station. Ça sera bien pour les gens qui vivent du côté nord-ouest de la ville, qui n'avaient pas du transport en commun rapide. Il y aura une autre, aussi une station de métro à l'autoroute la, 7, à la 407, pardon, et de plus. On pourra aller dans la région de York en métro. 717. À uh, uh, Venez, c'est le 17 décembre. Venez, c'est Karen qui achète uh, tous les verres le député de winsley Je veux reconnaître le travail du conseil de la région de Durham et de leur rapport en particulier sur le, les questions reliées aux aînés. On parle de la sensibilisation des membres, des outils de planification pour euh, veiller à, au logement existant, le plan stratégique, le plan officiel et d'autres matières qui vont avant, faire avancer les objectifs de logement pour les aînés. On veut aussi, on voulait aussi identifier des partenariats avec des municipalités de la région, aussi bien qu'avec l'industrie financière dans la région de deux Cette initiative se avec le plan de logement de 10 ans qui a été lancé. Il y a à peu près deux ans et demi sous le leadership de Roger Anderson, qui est le PDG et président de la région de Durham. Et j'ai mon sincère espoir, c'est que les recommandations données dans ce rapport vont contribuer à assurer que personne dans la région de Durham euh, se va au lit sans avoir un toit sous la tête. D'autres déclarations des députés, la députée de London Fenshaw. Merci, c'est toujours un plaisir de, euh, en tant que députée de London Fenshaw. Il peut parler au nom de mes concitoyens J'ai rencontré euh, Barb et elle a partagé son ex expérience de soins à domicile que son mari Ron a eu. Il avait des problèmes de, de foie aussi bien que de cœur. Et diabète. Il est allé à l'hôpital et après cinq jours et et même s'il était aux soins aigus, il a été renvoyé à la maison pour recevoir des soins communautaires. Et il, a été, il a sorti le, de l'hôpital le, le 7 juillet et il était censé recevoir des de soins à domicile. Et Barbe est passée à l'action parce que pendant trois semaines, il n'a pas vu des infirmiers. Elle a envoyé des photos de leur situation et finalement, il, elle est du travail. D'abord, elle pense que les gens devraient recevoir des soins à domicile 40 heures après avoir laissé l'hôpital. En coïncidence, j'ai présenté une solution. Le 25 avril 2013, en demandant au gouvernement d'adopter une garantie de cinq jours de soins à domicile. Elle pense aussi que les consommateurs des services en consommateurs doivent raconter leur histoire une seule fois. Il faut avoir une meilleure communication entre les professionnels de santé dans les hôpitaux et dans la collectivité. Les soins qu'on a n'a pas reçus dans ces journées finales, c'était un fardeau à barbe. Elle a perdu. Barb a perdu son mari et beaucoup de gens ont de mauvaises expériences avec les soins à domicile. Il faut écouter ces gens-là. Merci de la déclaration de député, du député de beaches Merci, Monsieur le Président. Je veux célébrer Variety Village, un organisme incroyable qui veut appuyer les personnes handicapées. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'être là à Kingston Road, à l'avenue Danforth avec la présidente Karen Stintz, directrice de la communication des communications des normes, qui sont toutes les deux là. On leur souhaite la bienvenue. Variety Village était la première institution au Canada pour donner une meilleure vie euh, aux personnes handicapées. Et c'est le terrain euh, où l'institution a été donnée par le gouvernement ontarien et le premier ministre de l'époque, George Drew, euh, l'a officiellement ouvert en 1973. Variety Village a des programmes d'éducation et des programmes spécialisés donnés par les infirmières. Les premiers 40 étudiants sont venus à notre à l'automne de 1949, il avait trois enseignants, un chef de cuisine et trois infirmières. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais Variety Village est devenu le prestataire de programme à 1,4 million d'heures pour plus de 30 000 personnes de plus de 15 ans qui ont des handicaps. Et il y a eu beaucoup d'obstacles, mais il y a beaucoup, par exemple, de parents olympiens qui ont commencé à démarrer leurs activités à Variety Village. C'est vraiment une collectivité assez unique et j'espère que mes collègues vont partager les, mes collègues de cette réussite. Et je remercie Karen, Linda et tout le personnel qui travaille pour Variety Village. D'autres déclarations de députés, le député de Paris Saint muskoka Merci. Je veux reconnaître le 25e anniversaire d'une entreprise à Paris, en Muskoka, qui est un nom descriptif. Il y a jar, des gâteries dans un continent. On vend, ils vendent du sirop d'érable, des confitures, aussi de, des des choses pour la, des, la sauce pour la salade. Lynn Merton a lancé cette entreprise dans sa cuisine, mais maintenant ils ont d'autres installations où on continue à produire euh, le produit. Il y a des, du personnel de trois à quatre gens à temps partiel qui travaillent pour eux. Et quand je leur ai demandé, ils ont dit qu'elle aura des problèmes avec l'augmentation du salaire minimum et aussi bien l'annulation des quarts de travail. Le problème du salaire minimum et aussi bien le problème de nouvelles règles pour annulation des quarts de travail sans problème par Amy James et beaucoup d'autres PME. J'espère que le gouvernement les écoute. Non seulement elle a vraiment une bonne entreprise, mais ils sont des gens qui font beaucoup dans la collectivité. Il y a eu dernièrement elle a eu une soirée de levée de fonds pour la SPCA locale. Et, et félicitations à uh, Yami et sa propriétaire Lynn au 25e anniversaire. Et donc, quand vous faites vos achats de Noël, pensez à eux. Merci. D'autres déclarations, député, le député dordre sud Merci. Merci. La plupart des gens ont entendu la transaction entre Toaster et Postmedia où on a échangé des journaux locaux. On a appris que la plupart de ces journaux, ou beaucoup de ces journaux vont fermer, qui servent des petites villes et des petites collectivités, des quartiers, des journaux qui euh, ont, ont parlé, par exemple, de l'opposition locale à une nouvelle construction ou une nouvelle cuisine communautaire ou une, une, que, par exemple, dans Ottawa Sud, on a eu une ouverture cette, matin, euh, cette semaine plutôt. Au moment où l'Internet a rassemblé tellement de gens qui sont loin les uns des autres, c'est important qu'on soit relié à, à ceux qui sont plus proches de nous, à notre collectivité. C'est ce que les journaux locaux le font. Ils bâtissent la collectivité, la communauté, ils nous informent, ils nous relient, ils aident les jeunes journalistes à devenir de bons journalistes. C'est vraiment triste que euh, dans... Euh, le journal local d'Ottawa Sud va fermer bientôt. Une fois, ça s'appelait les nouvelles, les nouvelles EMC. Maintenant, ça s'appelle les nouvelles communautaires d'Ottawa Sud, Ottawa Sud Community News. J'aimerais reconnaître Porter Aaron, qui, fait des, qui est un reporter. Je veux remercier les gens qui travaillent dans ces nouvelles communautaires, du travail que vous faites pour aider nos collectivités. Merci d'autres déclarations, la députée de Thornhill. Merci. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour mentionner que dimanche dernier, c'était la soirée de le repas, de le souper du fond juif. Il avait Howie Mandel qui a grandi à Toronto et il a beaucoup d'histoires où ça devient des problèmes. Le récent de Pickle Bear, il était, il était interdit d'y aller parce qu'il faisait des, des mauvaises choses et il prenait un calepin, il prenait la commande des gens, même si ce n'était pas un servant. Ah oui, était un peu inapproprié, mais il était vraiment drôle à cette soirée-là. Je vais... Uh, dire uh, uh, Félicitations à Lion Stennis, Party Feldman, ma circonscription, juste au sud de ma circonscription qui était un des bénévoles et on a bénéficié les frère Avi, la Rim La Rahim pour aider les soldats juifs qu'ils puissent s'aider. Ils ont rencontré des euh, soldats. Limon Twin de ma circonscription a chanté les Lim du Canada et d'Israël et elle a lutté contre le cancer depuis quelques années. Il a un organisme, un organisme qui s'appelle Aggressive Positivity et elle fait des tableaux et qu'elle a donné à, au chef de police. Sang, de ce qui a eu un greffe des reins. Merci à Lena Moore, à Audi Medel, et merci en particulier aux frères Avi. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration de députés. C'est maintenant le